Hey, salut toi Est-ce que tu connais Twitch Non bah, laisse-moi te présenter cette merveilleuse plateforme. Cette plateforme, c'est uniquement pour le stream. Et d'ailleurs, en parlant de stream, je vais stream là-bas vers 16h30. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à me follow, ça me fera extrêmement plaisir. En plus, je serai sur Ellenorx, mais je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de Flavian 3. Oui, le vrai Flavian, celui qui a 900 abonnés. <rire> Bref, n'hésite pas à me follow là-bas, ça me fera extrêmement plaisir. Sinon, tu me verras danser comme un con pendant les 10 prochaines secondes. Le lien sera en description au passage, donc suive-moi s'il te plaît. Arbre.